Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que tu peux voyager en classe affaires, Comment est-ce que tu peux séjourner dans des hôtels 4, 5 étoiles sans dépenser le moindre dollar. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, comme tu le sais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à laisser un commentaire, à liker. On a pour challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés. À chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caritative. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qui te reste à faire. Dans cette vidéo, on se retrouve notamment en Floride. Donc, voilà, je suis venu euh, du côté de Tampa. Donc, là, on est à Clearwater. On est très exactement au Marriott. Donc c'est pas ce si Marriott, là. Yes. On est au Marriott. Et euh, donc, voilà, je suis venu là quelques jours pour notamment un événement d'entrepreneur. Donc, là, je suis dans un groupe d'entrepreneurs qui génère plusieurs millions par an. L'idée, c'est de voir d'apprendre auprès d'eux afin de pouvoir ben, faire progresser mon business, faire progresser mes investissements et moi-même évoluer en tant que personne. Car c'est toujours bien de côtoyer des personnes qui ont plus de résultats que toi. Et dans cette vidéo, je vais te parler un peu ben, de comment est-ce que moi j'arrive à voyager en classe affaire, à, faire, à voilà, séjourner dans des hôtels sans dépenser le moindre dollar. Alors, je vais te partager deux stratégies dans cette vidéo. -là. Deux stratégies dans cette vidéo. -là. La première stratégie, c'est tout simplement le fait d'utiliser de bonnes cartes de crédit, tu as plusieurs cartes de crédit au Québec qui te permettent de, de générer des points, OK, tu vas générer des points, euh, à chaque dollar dépensé tu vas avoir 5 points, à chaque dollar dépensé tu vas avoir 2 points, 3 points, etc. Donc, il y a certains types de cartes notamment des American Express, notamment des, des cartes Infinite. Donc okay. tu as des cartes également qui ont des partenariats avec des chaînes d'hôtels, qui ont des partenariats avec des compagnies aériennes. Tu vois. Donc à chaque dollar dépensé, tu vas pouvoir générer des points. Imagine que tu as 200 000 points, ça vaut à peu près 2 000 dollars. Avec 2 000 dollars, bah, tu peux t'offrir un séjour dans un hôtel comme celui-ci. Avec 2 000 dollars, tu peux partir en vacances. Avec 2 dollars, tu peux même offrir des cadeaux à tes poches. Et moi, l'une des astuces que j'utilise, en fait, l'une des stratégies que j'utilise notamment pour avoir énormément de points, c'est le fait d'utiliser mes cartes pour mes dépenses d'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, je vais investir énormément en publicité. Je vais payer mes prestataires. Je vais payer des logiciels. Je vais payer énormément de choses. Lorsque j'ai des déplacements professionnels, lorsque j'ai des dépenses d'entreprise, voilà, je vais au maximum utiliser cette carte-là. Parce que le plus j'utilise cette carte-là à des fins de développement d'affaires, le plus je vais avoir de points dont je vais pouvoir en profiter avec mes proches, par exemple. Tu vois? Donc ça, c'est l'une des premières astuces qui me permet notamment bah, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter des hôtels, de pouvoir euh, voyager en classe à faire avec mes proches sans dépenser le moindre de la raison. Au moment où je te parle, ça fait plus d'un an que je n'ai plus jamais payé de billets d'avion. Plus d'un an que je n'ai plus jamais payé de billets d'avion ou d'hôtel. hôtels. Pourquoi Parce que j'ai pu générer énormément de points qui m'ont permis du coup bah, de pouvoir financer mes déplacements. La deuxième façon. Et ça, c'est une façon très accessible et que j'exploite aussi de pouvoir ben, séjourner dans des hôtels sans payer. En tout cas, sans avoir dépensé son propre argent, si je peux dire. C'est via l'investissement. Je te donne un exemple. À chaque dépense que tu vas faire, chaque dépense que tu as, par exemple, aujourd'hui, tu vas avoir des dépenses pour des vacances, tu vas avoir des dépenses pour les restaurants, tu vas avoir des dépenses pour les loisirs, etc. Tu peux utiliser... Ton, tu peux utiliser tes investissements pour financer cela. Je m'explique. Je donne un exemple. J'ai acheté récemment un immeuble aux États-Unis qui me génère à peu près 2000 dollars US de loyer mensuel net. Ok 2000 dollars US de loyer mensuel net. C'est-à-dire, après avoir tout payé, il me reste 2000 dollars dans ma poche. Qu'est-ce que ça permet de faire Ça me permet du coup ben, de pouvoir, si j'ai un déplacement, d'utiliser ces 2000$ là pour payer un billet d'avion d'utiliser ces 2000$ pour du coup ben, peut-être payer mon hôtel d'utiliser ces 2000$ pour aller au restaurant etc et c'est ce que je fais très souvent c'est-à-dire c'est que cet immeuble là que j'ai acheté okay, je me dis voilà ça cet immeuble ça me permet ben, de couvrir mes dépenses de type loisir de, de, de couvrir mes dépenses en termes de déplacement de couvrir mes dépenses par exemple si je vais aller au restaurant etc qu'est-ce que je dire à travers cette vidéo c'est que à chaque dépense que tu fais, tu peux ne pas avoir à dépenser ton propre argent si tu investis en amont, c'est à dire que tu vas te dire Ok, j'investis 100 000 dollars pour me générer 10 000 dollars par an. Ce 10 000 dollars par an, ça peut te permettre de financer tes vacances. J'investis 100 000 dollars pour me générer 10 000 dollars par an. Ce 10 000 dollars par an, ça peut te permettre de financer euh, des cadeaux. 100 000 dollars pour générer 10 000 dollars par an, ça peut te permettre ben, de. Aider à payer ton véhicule et c'est moi c'est comme ça que moi du coup ben, je procède pour toutes mes dépenses personnelles c'est à dire c'est que je vais faire le bilan de mes dépenses personnelles je vais me dire ok mes dépenses pour mes déplacements ça me prend peut-être 20 000 dollars l'année ou 30 000 dollars l'année peu importe le montant je vais me dire ok quel est l'investissement que je peux faire qui peut me générer 30 000 dollars par an pour ne plus avoir à payer de ma propre poche ces 30 000 dollars pour mes déplacements Ma voiture me coûte par exemple, si je te dis que ma voiture en leasing par exemple me coûte 20 000 dollars par an ou euh, 25 000 dollars par an, qu'est-ce que je veux me dire Quel est l'investissement que je peux faire qui va notamment me permettre de générer 25 000 dollars par an afin de ne plus payer mon véhicule Ok Par exemple les restaurants, moi j'ai l'habitude d'aller au restaurant assez souvent, euh, plusieurs fois par semaine je vais au restaurant donc c'est un certain coût donc à, bah, chaque restaurant que je, que je que je que je sois seul ou avec un ami ou avec ma conjointe, par exemple, ça va coûter entre 200-300 dollars. Tu multiplies ça par peut-être 10 fois dans le mois, ça fait 3000 dollars. 10 fois dans le mois, 3000 dollars sur une année, ça revient à 36 000 dollars de restaurant. Donc, la question que je vais me poser c'est, quel est l'investissement que je peux faire qui va me générer de quoi payer le restaurant et aujourd'hui, je le fais avec toutes mes dépenses. C'est-à-dire que je me dis, je ne peux pas utiliser mon propre argent pour financer mes loisirs. Je ne peux pas utiliser mon propre argent pour financer mes déplacements. Je ne peux pas utiliser mon propre argent pour faire mes courses. C'est que j'utilise mon argent. Donc, je vais gagner de l'argent, je vais l'épargner. Je vais ensuite l'investir dans des véhicules comme l'immobilier qui vont me permettre de générer, par exemple, des rendements de 8-10% et des fois même plus. Ces rendements vont me permettre de financer. Dépenses personnelles. Donc, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est qu'il faut que tu te dises que chaque 100 000 dollars investi peut te ramener un rendement de 10% annuel, c'est-à-dire 10 000 dollars. Donc, tu n'es pas obligé de commencer avec ce type de rente, c'est-à-dire de 10 000 dollars par an. Ça peut être 1 000 dollars par an, ça peut être 2000 dollars par an, ça peut être 3 000 dollars par an, mais déjà, ça te permet de, de, de financer peut-être un billet d'avion, ça te permet de financer peut-être des cadeaux, etc. Tu vois où ça te permet même de réinvestir. Et moi, je t'encourage à ça. De Les premiers dollars, les premiers euros que tu vas gagner grâce à tes investissements, tu les réinvestis. Tu vas les réinvestir dans tes connaissances parce qu'il faut que tu développes des aptitudes qui t'apprennent qui à mieux investir. Et tu vas réinvestir également ces euros, ces dollars-là dans de nouveaux investissements. Ça va faire un effet boule de neige, ça va faire des intérêts composés. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir à un moment donné bah, te retrouver avec 2, 3, 4 000, 10 000 dollars de revenus passifs pour pouvoir couvrir toutes tes dépenses. OK donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de méditer là-dessus. Si tu ne le sais pas, on organise des événements tous les mois. Tous les mois où on apprend comment investir en immobilier, où on apprend comment générer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc si tu veux savoir comment ça se passe, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu verras, c'est un événement qu'on organise tous les mois sur plusieurs jours. Tu t'inscris à la liste d'attente et tu seras notifié de la date du prochain événement. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Pense différemment, pense en mon investissement. Et c'est le fruit de tes investissements qui vont financer ton style de vie, tout simplement. Okay? Donc, je vais te faire plusieurs autres vidéos ici en Floride. Je suis là pour quelques jours avant de retourner en Europe. Puis, on va partir pour l'Afrique francophone. Je souhaite le meilleur pour la suite. Prends de toi et on se dit à très vite. Ciao.